Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo pour vous présenter Unity Hub qui est en version preview actuellement que vous pouvez télécharger sur la page de téléchargement d'Unity. D'ailleurs ce lien vous allez le retrouver sous la vidéo. Alors plutôt que vous faire un long discours, évidemment je vais vous présenter Unity Hub. Une petite démo vaut mieux que de longs discours et vous allez voir que ça va vous faciliter la vie. Alors je vous rejoins tout de suite dans Unity Hub. Alors, qu'est-ce qu'Unity ben, Comme vous pouvez le voir, ça ressemble vraiment à l'interface d'ouverture d'Unity. Mais ça va vraiment vous faciliter la vie, et notamment pour ceux qui utilisent plusieurs versions d'Unity. Alors, vous pouvez voir ici que c'est la fenêtre d'ouverture tout à fait standard. On va avoir la partie euh, qui est locale sur votre disque, et la partie cloud si vous travaillez à plusieurs euh, en collaboration. Ensuite, vous avez le petit onglet Learn qui, lui, n'a pas grand intérêt, que vous retrouvez aussi dans Unity avec des tutoriels, des lignes, des ressources. La partie Install va déjà est très intéressante. Alors qu'est-ce que c'est On peut voir ici que j'ai On My Machine alors tout simplement c'est les versions d'Unity qui sont installées sur ma machine donc j'ai ici vous pouvez voir Unity 2018 euh, 1.B13, une version bêta et la 2017 4.0 F1 qui est la version préférée comme vous pouvez le voir. Alors ça pourquoi Parce que je peux sélectionner une version et ici euh, dire que celle-ci par exemple c'est ma préférée alors vous allez voir en plus de que ça va être très intéressant justement pour l'ouverture de votre projet et gérer euh, en fait la gestion de vos projets. Jusqu'à présent on était obligé en fait bah, de lancer Unity, d'aller ouvrir notre projet. Là on va pouvoir installer euh, plusieurs versions d'Unity et assigner des versions à l'ouverture de certains projets. Alors vous avez ici toutes les versions officielles, les dernières. Donc vous pouvez les, ré les récupérer tout simplement en cliquant sur Download, ce qui est vachement intéressant, ça nous évite d'aller sur le site. Donc ici euh, bah, si vous voulez une des dernières versions officielles, Download et vous attendez. Et vous avez les dernières versions bêta aussi, comme vous pouvez voir, moi j'ai récupéré celle-ci, ben, j'ai ici la 2018.2 qui est disponible, je clique sur Download et je la récupérerai aussi, donc ça c'est vachement intéressant. Alors au niveau des projets, comme vous pouvez le voir, si je prends n'importe quel projet euh, qui est ici, par exemple le projet de test, si je clique là, euh, j'ai les options avancées. Et donc ça me demande sur quelle version euh, bah, je dois euh, utiliser, ouvrir en fait ce, ce, ce, ce projet. Donc là on peut voir que ma version préférée c'est la 2018, la de, 2018 je dis bien. Donc si je prends ça, bah, automatiquement j'assigne à cette version. Par défaut de toute façon ce sera ma version préférée si je dis rien, mais je pourrais choisir de l'ouvrir sur la 2017. Et ici, je peux en plus choisir directement euh, la build target, c'est-à-dire Android, WebGL ou Windows. Donc, ça c'est vachement intéressant, et ça vous allez pouvoir le faire sur euh, tous vos projets. Euh, vous pouvez voir que ici par exemple si je choisis au niveau de celui-là, j'ai exactement la même chose donc ça c'est vachement intéressant alors après ce qui est aussi très très très bien, c'est que vous avez la possibilité ici d'utiliser des templates si vous faites new, donc vous pouvez nommer votre projet, l'assigner à un endroit spécial, l'organisation euh, la version en fait que vous voulez euh, utiliser pour développer votre projet, toujours le même, le même principe, et ici vous avez des templates 2D, 3D, with extra preview, High définition, ou plutôt ici là genre pour euh, des, euh, des smartphones et autres et vous avez ici des templates qui vont vous permettre tout simplement directement bah de d'avoir un, une définition et des réglages qui vont être vraiment adaptés à ce que vous voulez faire donc ça c'est vachement intéressant aussi alors ensuite dans la partie install ce que je ne vous ai pas dit, c'est que vous avez aussi la possibilité et là, ça va être beaucoup plus facile maintenant, de cliquer là et d'ajouter des composants à votre version, c'est-à-dire qu'ici, vous pouvez voir que je peux, par exemple, installer les Epsom Project, les télécharger ensuite, et les Build Supports comme iOS, TVOS, si je veux rajouter du Linux, euh, Vuforia, euh, je peux tout faire d'ici sans aucun souci, donc plus besoin d'aller euh, sur le site officiel d'Unity, on peut vraiment, ici, euh, on a, ça nous facilite la vie. Ensuite, vous avez la possibilité, euh, si vous avez installé une version et qu'elle n'est pas disponible parce que vous ne l'avez pas utilisé avec Club, bah vous pouvez tout simplement cliquer là et aller sélectionner dans votre dossier programme les versions d'Unity que vous avez installé installé sur votre machine euh, et pointer sur l'éditeur tout directement et il va se retrouver dans la liste, donc c'est vachement intéressant. Donc ça vous pouvez voir, ensuite on a évidemment la même chose Open, New, mais euh, faut savoir que c'est vraiment le début euh, ici euh, de l'Unity Hub et que euh, Unity a beaucoup de projets euh, pour cet utilitaire. Alors il est complètement indépendant euh, de Unity, donc ça c'est aussi important de le savoir et, et vraiment euh, bah, pour euh, une version Preview c'est plutôt pas mal donc que dire, euh, bah, euh, l'équipe d'Unity a pas mal euh, de projets là-dessus, c'est encore euh, une première version. Alors l'idée, euh, c'est de faire une connexion unique pour euh, vous connecter euh, et accéder à toutes vos fonctions et ressources d'Unity, à partir de n'importe quelle machine, etc. Euh, donc ça sera pour la suite. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que euh, ça prévoit aussi d'intégrer la gestion d'une activité en temps réel, donc des informations euh, sur vos projets, sur votre équipe, vos services, enfin toute l'actualité Unity. Bon, Un accès consolidé, et une meilleure etc. Euh, Expérience utilisateur, en fait, pour les nouveaux utilisateurs d'Unity. Bon, en tout cas, euh, n'hésitez pas euh, à me faire un petit retour ici euh, sur YouTube, dans le bas de la vidéo, à apporter vos commentaires. En tout cas, je trouve que c'est une bonne initiative. Euh, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment sympathique de pouvoir switcher très facilement d'une version à l'autre. Euh, et puis, voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, si ça vous plaît, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye